Balance et ascendant Balance, euh, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. Donc euh, je vais parler là au deuxième et au troisième des camps, euh, avec le soleil en bélier qui est face à vous. Euh, alors soit il y a du conflit, hein, soit au contraire, vous parvenez à trouver des accords, à, euh, à signer un contrat, à obtenir un nouveau partenariat peut-être. Euh, ça, c'est le côté positif du soleil en bélier parce qu'il occupe votre secteur 7, hein, qui est le secteur, justement, des accords, mais aussi des désaccords. Il faut euh, essayer d'être consensuel. Alors ça, vous l'êtes, c'est votre nature. Il faut vous montrer conciliant, faire des compromis peut-être, euh, et à ce moment-là, vous obtiendrez euh, et, euh, ce que vous voulez. Mais bien évidemment le secteur 7 est marqué par Mars, donc il peut y avoir du conflit. Heureusement, à partir du 20, le Soleil rentre en Taureau, chez Vénus, votre planète maîtresse, et là, tout se calme, tout va mieux, vous allez, les accords que vous aviez du mal à obtenir, vous les obtiendrez, vous allez réparer, hein, finalement, tout ce qui potentiellement, éventuellement, a pu aller de travers pendant le, hein, que le soleil était en bélier. À mon avis, vous serez le premier des camps, surtout, sera très, très content de, hein, de du passage du soleil euh, en taureau. Du côté euh, des activités, alors là, c'est là où les, hein, les Athéniens s'atteignirent, comme on dit, Mars, occupe euh, votre secteur de carrière premier décan et euh, deuxième décan aussi le troisième ce sera pour le mois prochain alors avec mars dans votre secteur professionnel on peut euh, imaginer euh, plusieurs situations la première étant que vous allez vous investir à fond dans un travail hein, investir toute votre énergie euh, de manière à ce que les choses aboutissent hein, en secteur euh, au milieu du ciel on fait aboutir les choses euh, en conséquence hein, c'est euh, si vous avez travaillé sur un projet ce sera le moment de euh, le mettre sur des rails probablement cependant on, on dit que Mars, euh, hein, la tradition on dit que Mars est le petit maléfique, je vous l'ai déjà dit, et donc il peut y avoir des obstacles, ça n'empêchera absolument rien, simplement, hein, il faudra euh, faire des efforts, euh, vous battre, euh, euh, vous voyez, mettre euh, le turbo, d'une certaine manière, pour euh, obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire Hein, terminer quelque chose, mettre vraiment le, le point final à un travail euh, sur lequel vous avez euh, planché pendant euh, quand même euh, assez longtemps. Du côté euh, des sentiments, Vénus, dans un premier temps jusqu'au 11, occupe le taureau, euh, un signe qui représente votre libido, donc euh, vous serez peut-être un petit peu travaillé hein, par vos désirs, euh, par... Euh, euh, peut-être par la jalousie et la possessivité pour certains, alors c'est difficile de dire si c'est vous qui serez jaloux ou si c'est l'autre qui le sera, en tout cas de votre côté, si jamais vous ressentez une petite euh, hein, une piqûre de la jalousie, Bon, essayez de prendre du recul, euh, parce que bon, c'est jamais très positif. Hein. Dans un couple, euh, la jalousie peut être assez destructrice. Or, euh, le secteur 8, hein, où se trouvera euh, Vénus, euh, dans un premier temps, eh bien, c'est un secteur euh, plutonien. Hein. On peut euh, avoir un petit côté destructeur. Mais bon, ça, elle est rapide, hein, euh, Vénus. Donc, euh, euh, Puisque le 11, hein, elle rentre en gémeaux, et là, elle est vraiment... Euh, Hein, tout ce que vous aimez en signe d'air, elle est légère, elle est flirt, vous allez vous amuser, premier, deuxième décan hein, surtout, euh, vous allez pouvoir euh, peut-être partir quelque part, prendre quelques jours, euh, euh, vous sentir euh, bien dans votre peau, avoir des, des sentiments euh, qui s'épanouissent, ou et celui de votre, euh, ceux de votre partenaire également, hein ça peut être lui, d'ailleurs, euh, ou elle, qui vous fait des, des déclarations et qui, ou qui vous montre vraiment euh, à quel point il ou elle tient à vous. Le premier, le 11, le 15, le 23, le 28, hein, vous voyez, vous avez beaucoup de journées très positives euh, dans ce mois d'avril. Euh, D'abord, justement, pour euh, créer… Euh,